politique, le processus électoral dans un pays que nous aimons autant, qui le nôtre, celui de nos aïeux, celui de nos parents, en l'occurrence le Bénin, il est évident qu'on ne peut pas euh, être heureux, épanoui, rassuré quand on voit un processus électoral qui ressemble à un match de boxe où il n'y a qu'une seule personne sur le ring et ceux qui étaient censés pouvoir concourir en face ont été interdits. De rentrer sur ce même ring. Et il y avait quand même l'opposition en face du président bagay il, il y a deux candidats, il y a deux duos ben euh, de, de l'opposition qui, euh, qui étaient en face du président Mais il y a le duo des forces bénin pour un béné des méchants. Et ce duo-là, de de si, si, si on doit parler, <rire> vous savez, je vous fais une confidence. <coughs> Moi, je ne suis pas venu pour faire la langue de bois, l'hypocrisie, ou parler avec la peur de la criette. Je parle librement. Je suis un homme libre, un Africain libre, mm -hmm. qui aime sa terre et qui dira toujours ce qu'il qu pense. Euh, je connais parfait, très bien M. Paul Oumpe, qui est un homme très sympathique, très respectable sur beaucoup de points. Mais même les aveugles savent que Paul Oumpe représente aujourd'hui une opposition contrôlée. C'est une opposition qui a été validée par le régime, je vais juste terminer mon propos parce que c'est très important, et euh, qui a contribué à faire imploser un FCBE auparavant d'un certain M. Yaïboni, qui devenait de par ses critiques parfois viscérales, virulentes, parfois dominem, pas toujours juste à mon sens, qui devenaient dérangeants sur un certain nombre de points. C'est de la stratégie politique. Le président Patrice Talon est un extraordinaire stratège. Il faut être capable de le reconnaître, qu'on soit d'accord ou pas avec sa ligne. Et donc euh, le président Patrice Talon s'est arrangé pour que les gens qu'il a en face de lui soient des personnes qui ne soient pas des challengers sérieux et réels. C'est aussi simple que cela. Le FCBE a concouru, on a vu le résultat. Aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mon cher aîné Paul Oumpe est le chef de l'opposition, mais il n'est pas le, repré le représentant réel d'une opposition politique qui exprime dans la rue et à différents endroits son opinion. C'est votre avis. C'est l'avis de beaucoup de gens si vous sortez oui, de vos oui, studios. Après, on dit aussi que euh, ceux-là enfin, qui se disent exclus mm -hmm. de ce processus n'ont pas voulu. C'est-à-dire qu'ils avaient tout quand même à leur disposition pour participer, mais euh, ils ont choisi de ne pas respecter... Les, les, les qui... ah bon. de, de choisir la rue plutôt voilà, que de Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est les... un secret pour personne que je ne me reconnais pas aujourd'hui que je ne me reconnaîtrai pas demain en une personne comme Rika Madougou, pour des raisons mult... qui ont été exprimées à de multiples reprises sur le terrain idéologique, sur le terrain de la compréhension des enjeux politiques. Les connexions de Mme Rika Madougou sur de nombreux points ne seront jamais les miennes. Donc une fois que ce postulat est passé, placé on peut aller à une autre étape. L'autre étape, c'est que euh, Reka Madougou est venu comme elle est venue. Alors certains vont dire qu'elle est venue avec des valises euh, du Togo. Certains vont, venir, vont dire qu'elle est venue avec euh, des fonds extérieurs. Très bien. Tous les politiciens de manière générale en Afrique et au Bénin, ils ne font pas exception, viennent avec des fonds. Certains les obtiennent d'une façon particulière, d'autres d'une autre façon. Elle est venue et elle s'est imposée à la place de M. Eric Ndete. On peut en discuter parce que je faisais partie de ceux qui pensaient que qu'Eric Ndete aurait dû être celui qui devait se présenter. Les démocrates ont estimé que par rapport au fond qui était les siens et par rapport peut-être à ces relations, elle pouvait être un atout pour le parti. Le régime a refusé. Il est évident qu'on ne peut pas comprendre cette question sans comprendre la loi des parrainages. D'accord Mais, qui a été, mais je vous vois venir à des kilomètres. <rire> mais vous comprenez que euh, cette loi des parrainages matérialise à la perfection le principe selon lequel une loi votée n'est pas forcément systématiquement la même chose qu'une loi appliquée. Tout dépend de la, de la contextualisation de cette mise en place de la loi. Lorsque cette loi est votée en majorité par l'opposition d'aujourd'hui, elle est votée avec une perception selon laquelle il n'y aura pas, euh, j'ai envie de dire, le contrôle total de l'Assemblée nationale qui sera euh, géré par le régime en place d'aujourd'hui. On va dire qu'ils n'ont pas été dans une analyse suffisamment prospective soyons capables de dire les choses avec simplicité. Et donc il ne s'agit pas de victimiser l'opposition, il s'agit d'avoir un regard lucide sur ce qui se passe. Mais ce regard lucide sur ce qui se passe doit nous pousser aussi à comprendre que le président Talon sait pertinemment que dans une démocratie, l'objectif ce n'est pas de verrouiller grâce au royaume de l'argent, grâce au système de l'argent, parce que c'est de ça dont il s'agit dans notre classe politique, les instruments principaux de pouvoir, de telle sorte que quand une loi est votée, des gens, ils ne pourront plus jouir de l'application de cette loi pour la simple et unique raison que que ce soit l'Assemblée nationale ou par la suite les autres sphères de pouvoir seront gérées par le pouvoir en place. Et je dis et je répète, l'opposition a fait preuve de naïveté sur beaucoup de points. C'est une réalité, d'accord Et de l'autre côté, le président Patrice Talon a fait preuve de certains diront de machiavélisme politique c est, c est à, à son dites. paroxysme. J'ai dit certains. Ce, certain. ce sont les, les réformes qui ont été mises en place. Ne vous sentez pas, quand j'ai dit certains, comme j'ai dit, la criette ne tombera pas ici, ne vous sentez pas non, visé non, par non, le propos le que de je de tiens. Maintenant, pour terminer mon propos, oui. et vous voyez que j'essaie je, je, de le faire avec une grande fraternité, parce qu'on est tous des Béninois. On est tous des Africains. Moi, je ne suis ni d'un camp ni d'un autre, je l'ai dit, je suis dans une dynamique de parler à mon peuple, ici et dans les autres endroits du continent africain et de la diaspora. Je dis que la mise en application de la loi n'a pas permis à ce que une expression de la population une représentativité de la population puisse être effectuée. – Et ça c'est la faute à qui ?– La faute est partagée, c'est partagé aussi bien par euh, l'opposition qui je pense au départ quand euh, un certain nombre de réformes et de propositions de réformes ont, ont été proposées par le président Talon, l'opposition a été dans une démarche de faire la sourde oreille pour des raisons qui, les, qui, le, qui leur appartiennent, j'ai envie de dire, et qui appartiennent à l'opposition, il faudrait les interroger sur ces questions-là. Et de l'autre côté, euh, le président Patrice Talon, dès lors qu'il a vu que l'opposition n'était pas dans une dynamique de vouloir euh, le laisser avancer avec fluidité, il a mis l'accélérateur d'accord, comme Lewis Hamilton, sauf que Lewis Hamilton <rire> respecte les règles. Je ne suis pas sûr que le président Talon les le, respecte. Il est, il est, il les lois ont été appliquées. Et la dit... loi, elle est impersonnelle, elle s'applique oui, à tout le monde, oui, que vous soyez de l'opposition oui, ou de la oui, mais, mais si vous n'allez pas à faire vous. les défenseurs euh, aveugles, le Je ne défends pas. mais on parle de ce qui est à Puis-je terminer? Oui, allez-y. Mon propos vous dérange un peu. Non? Donc, je réponds en vous disant que l'application de cette loi, de tout temps, la loi, on brandit la loi comme la valeur suprême, la valeur supérieure. Euh, on dit que dès lors que la loi dit ça, on doit respecter. Moi, j'ai visité des pays dans le monde où la loi, parfois, est une loi discriminante, où la loi, parfois, met de côté une grande partie de la population. Nous-mêmes, nous avons vécu dans des pays, euh, auparavant, sous régime colonial, où la loi disait une chose qui n'allait pas en adéquation avec le destin de nos populations, l'amélioration, l'élévation de notre population. Je dis que quand l'opposition a voté cette loi, elle pensait qu'on allait dans une démarche D'accord, de ne pas exclure les uns au détriment des autres. Or, quand Patrice Talon a pris le contrôle de l'État, il s'est organisé pour que cette mise en application de la loi favorise son camp, ce qui est normal en politique, mais il y a une différence entre favoriser son camp et éteindre complètement, comme il l'a dit au préalable dans de multiples interviews, ses adversaires. Et je dis qu'il y a un juste milieu, la démocratie s'est laissée la pluralité, même si je ne suis pas un grand défenseur de la démocratie dans sa version occidentale, je suis beaucoup plus un, un défenseur de ce que l'on appelle la souveraineté populaire, faire en sorte que la population puisse être dans sa diversité représentée et dans, le, dans le concert de la nation. Et je termine mm -hmm. en vous disant, parce que c'est très important, que, une fois cela énoncé, on est aussi en capacité de dire que l'opposition, en ayant systématiquement une démarche d'être dans l'attaque ad hominem vis-à-vis du régime et de ne pas reconnaître ce qui a pu être fait de bien par ce régime, a perdu du crédit aussi auprès d'une partie de la population. On peut être capable de dénoncer ce qui ne va pas dans le régime talon et de dire aussi ce qui ne va pas dans l'opposition. C'est ce qu'un citoyen lambda et ce que beaucoup de citoyens que je vois dans la rue sont capables de faire. Et je pense qu'il faudrait que dans les médias, on ait aussi ce courage de le dire. Et de, de on m'a dit, de 2000... À... 16. Aujourd'hui, la démocratie béninoise, toute proportion gardée, se porte très bien. Et quels sont les reproches que vous faites à cette démocratie Il y a une phrase marxiste qui dit « d'où tu parles ?»« D'où tu parles ?»« À partir de quel postulat tu t'exprimes ?» Quand je dis « tu », je ne vous tutoie pas, mais on parle de manière générale. – Il y, y, y a quand même des, des réformes qui ont été opérées sur le plan quand, politique, quand, la démocratie c'est je, je je aussi Je viens de vous dire que euh, la, le, le système politique dans lequel on est, il y a des choses qui étaient très positives qui ont été effectuées, on l'a déjà dit sur le terrain infrastructurel, on l'a déjà dit sur le développement de l'agriculture, même s'il y a encore beaucoup à faire, on, on l'a déjà dit sur un certain nombre de secteurs vitaux de la société, et on a dit aussi que de l'autre côté, sur le terrain du développement humain, on est dans une régression historique, et avoir peur de le dire, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Régression. Pourquoi vous le dites À cause de, ah, des, des ah, arrestations ah, les, les, les, La liberté d'expression des incarcérations de politiques multiples qui sont constatées par tout le monde, et pas forcément par des... Le euh, <rire> a dit, euh, la liberté oui. de, enfin, de l'expression, il faut, il faut en jouir, mais après, il faut être aussi responsable d'assumer ouais, oui, ce oui, dit oui. Et donc, vous pensez que quand des gens vont s'expriment euh, sur les réseaux sociaux en disant qu'on est dans une dictature, en disant que ce n'est pas normal ce qui se passe, et qu'ils expriment leur volonté de voir un changement et que ces personnes-là, sous prétexte qu'ils appellent à manifester ou autres, se font incarcérer, vous pensez que c'est positif Quand la justice estime que ce qui mais est... Éprime, on vous aide, on vous a dit que la justice aujourd'hui est une justice privatisée vous faites semblant parce que sans doute en tant que journaliste aujourd'hui dans ce pays j'arrive mais, mais, mais rassurez-vous je, je l'ai dit, dit. Je, je vous rassure encore une fois si j'assume moi mes propos vous n'êtes pas en danger pour les propos que je tiens donc déstressé d'accord parce que je vous sens très pendu je vous, je vous, je vous, okay. vous, si vous, vous donnerai une bouteille d'eau mais plus sérieusement, pour juste pour que je termine mon propos mes chers camarades la justice aujourd'hui est une justice, tout le monde le voit dans le monde, aux ordres d'un régime. On peut faire semblant de ne pas le voir. Moi je suis du journaliste politique aussi je, je n'ai je ne me suis pas arrêté au Bénin, je n'ai pas commencé au Bénin uniquement, je parle partout. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut être capable de le dire. Talon, talon, le président Talon, qu'est-ce que vous Le président prenez... Talon à la démocratie béninoise. Moi, je suis en train de l'expliquer, mais dès que je commence à dire quelque chose qui va contre le sens de votre président de la République, vous avez tendance à être gêné. <rire> non, donc je vous dis, non, donc, non, je, non, je non, vous dis le moi aussi, mais je bien, je viens, on ne défend pas. Le ah, on, euh, est... pas... Non, on verra ce que les téléspectateurs diront, mais je pense qu'ils seront beaucoup d'accord avec moi sur ce point. Vous avez tendance à être beaucoup plus partisans euh, dans vos questionnements. Pas, pas du tout Maintenant, pas du tout. ce que je dis. Parce que moi, je suis un homme... En nuance, peut-être. Non non, non, non, non, non, non, non. La non, non, non, non, non. Je... Vous savez, la, la nuance, elle est nécessaire quand les choses ne sont pas explicites en ce qui concerne le tableau de constat posé. Or, le tableau de constat posé, ce n'est pas qu'Emiseba qui se lève ce matin pour dire qu'aujourd'hui, la justice est en train de devenir une justice politique. Tous les journalistes de la planète et des gens qui ne sont pas foncièrement pro-opposition sont capables de le reconnaître. Mais il n'y a qu'au Bénin, où on sait que très peu de secteurs médiatiques sont libres, parce que c'est aussi ça la réalité, je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans une chaîne, euh, avant que je sois à Vox Africa, où je suis complètement libre de mon propos, j'ai travaillé dans une chaîne béninoise, où dès que j'ai commencé à dire quelque chose sur la gestion du port de Cotonou, qui avait été confié aux Belges, il y a eu des pressions sur les autorités, les, les, les, les responsables non, de la ça chaîne. Ça, être. ce sont des réalités concrètes, vous comprenez Et je sais pour faire le tour de la presse, qu'aujourd'hui on ne peut pas tout dire sur les choses. On peut faire semblant. Mais écoutez, et, et je, et je, et je, et je profite. la, la, la, la preuve vous, vous êtes un espace de liberté. Non, mais à mais venir parce que vous TV. savez que même sans vous, je suis libre, je dis tout oh, ce que non. je veux partout. Donc, pour on, ça vous vous ça laissé, que... on vous laisse dire tout ce que vous voulez. Mais, mais si vous, vous me laissez vous-même, vous ne vous, vous, vous vous voyez pas vous-même que vous êtes en train de parler, vous êtes libre. Mais vous êtes en direct, vous êtes Vous allez m'empêcher de parler. Donc ce que je dis de manière très simple. Moi, je dis les choses partout, en dehors de Benoît TV. Et c'est pour ça aussi que vous me faites venir. Peut-être que vous me faites venir aussi parce que beaucoup de gens n'osent pas dire les choses et que vous, avez... il est parfois positif qu'on ait des gens qui osent les dire. Non, Maintenant, ce que... Ceux qui disent clairement et ce qu'ils pensent... Exactement. Qu et c'est pour ça que je suis là et que si on ne m'interrompt pas, on peut aller au bout du raisonnement. Oui, en y vous y, disant donc aussi. que cette justice, aux yeux de tous, est considérée de plus en plus comme un instrument politique. La criette aux yeux de tous, de très nombreuses personnes, est considéré aujourd'hui comme un instrument politique. Moi, je vais vous le dire. Vous savez ce qui me gêne le plus C'est que si on devait regarder les choses d'un simple point de vue du développement matériel, je me sentirais beaucoup plus proche d'un Patrice Talon que de n'importe quel camp politique. Ça, c'est une réalité. Si on devait être juste sur cet aspect des choses. Le problème, c'est que les dérives, les arrestations multiples, injustes, des, des arrestations sans jugement... Normalement, on juge, les éléments sont concordants, ils sont présentés aux yeux du monde pour que le monde puisse les voir. Et une fois que cette situation est faite, on peut incarcérer après jugement. On est dans des arrestations préventives, des incarcérations préventives. Les jugements peuvent être repoussés à 2034, 2035, 2045, j'espère qu'on sera encore vivant quand oui. ils arriveront. Mais... Et on, on se retrouve dans une situation où les gens, même si vous n'êtes pas proche de certains partis d'opposition... Vous finissez par être gêné par ce qui se passe. Je vais vous dire, j'ai fait partie de ceux qui ont critiqué de la manière la plus virulente possible le président Yaïboni, lorsque le président Yaïboni était à la tête de cet État. Je l'ai critiqué de manière virulente parce que, comme beaucoup de gens dans la diaspora, je n'ai pas aimé ce qu'il représentait, l'image qu'il donnait du Bénin à l'extérieur. Le président Yaïboni, qui est quelqu'un important, de très, très intelligent, donnait l'impression de jouer à l'âne pour obtenir du foin, des institutions internationales et des occidentaux de manière générale. C'est quelque chose qui nous gênait. Quand on voit Yaïboni, avec son costume bleu flashy, sa cravate rouge, venir pleurer chez Charlie Hebdo, alors que à côté, au Nigeria, Boko Haram était en train de détruire les gens, l'image que Yaïboni donnait du Bénin n'était pas une image qui faisait vibrer pour beaucoup d'Africains. Moi, je parle toujours dans un cadre global. Patrice Talon arrive un entre guillemets self-made man, parce que il y a personne qui se fait complètement tout seul. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il a saisi les opportunités. L'argent, il, il n'a pas créé uniquement son cerveau. Il a été à des endroits où les moyens étaient mis à sa disposition. C'est comme ça qu'il est devenu opérateur économique. Et on, on souhaite à tout le monde de pouvoir être capable de s'en sortir de cette façon. Il a une science de, qui consiste à saisir les opportunités. Il l'a fait, reconnaissons-le. Patrice Tannoy arrive, ce n'est pas quelqu'un qui joue à l'âme pour obtenir ouais, du foin. Ouais. Il faut être capable de le reconnaître. Il donne une impression de chef d'État fort pour un pays qui a eu la sensation d'être dépossédé de cette réalité. Une certaine partie de la population, lorsqu'il a dit qu'il se présentait, était contente, moi le premier. Mais de la même façon, quand j'aime quelqu'un et que je vois que ce quelqu'un commence à partir dans une dérive, je ne peux pas faire comme la majorité de mes collègues qui travaillent à la télévision, qui consiste à ne pas dire la vérité par rapport à ce qui se passe. Et on peut être dans une critique juste, du juste milieu, d'accord En disant ce qui va et en disant ce qui ne va pas. Tout simplement... J'insiste sur ce point. L'opposition gagnerait à être dans une analyse objective de ce qui se fait en face. Et le président Talon gagnerait profondément à arrêter ces persécutions multiples parce qu'il n'a pas besoin de ça pour avoir un bon bilan sur le terrain économique, sur le terrain de la croissance. Aujourd'hui, on est devenu le deuxième pays en ce qui concerne la production de culture vivrière en Af dans la zone de la CDAO. Ça, c'est le président Patrice Talon. Vous êtes capable de le dire. Premier en coton, je sais, si je commence à vous laisser faire le bilan de tout ce qui a été fait de bien, vous allez le faire. C'est pour ça peut-être que mais vous êtes là ce matin. Mais ce que je, dis, mais, parce que je dis, c'est qu'à côté de cela, la privatisation, et je dis, moi j'insiste, j'assume mes propos, la privatisation de la justice aujourd'hui. De l'autre côté, les incarcérations donc multiples, la, la, le recul drastique de la liberté d'expression et une mauvaise communication du président Talon qui, s'il avait encore, comme dans certains régimes autocratiques, en Afrique centrale, que je connais très bien, puisque je visite beaucoup l'Afrique francophone, euh, entre guillemets francophone, s'il avait cette attitude qui consiste à dire écoutez, vous n'avez pas à nous imposer votre démocratie, on fait les choses comme on le veut, nous sommes ce que nous sommes, nous sommes des Africains, nous n'avons pas votre réalité, nous faisons ce que bon nous semble. J'ai envie de vous dire qu'il ne serait pas le seul dans ce monde à faire ça. Poutine est en train de faire euh, je ne sais combien de mandats, il va encore se présenter, je pense qu'il sera là... Qu qu mis... qu il n'assume pas, euh... pas son rôle autoritariste, ça dérive. Liberticide. Or, d'autres personnes l'assument dans le monde. Oui, oui, et, et je dis oui, sauf, que, oui, oui. Que, ceux qui oui, sauf, sauf que ceux qui sont à misérité là penseront, penseront différemment de vous. S'ils nous regardent, si je ne suis pas sûr qu'ils aient l'occasion d'avoir accès à la télévision, Internet, mais ils penseront différemment de vous. Ceux qui sont privés de leurs droits. Ceux qui sont à misérité, le pouvoir n'est pas allé les chercher chez eux à la maison pour les mettre à misérité. Vous êtes sûr Il y a eu des raisons qui ont poussé la justice à les mettre à misérité. Propos mensongers. Je connais une petite Nadine Okumassou la police a été la chercher chez elle. Cette petite-là, je vais vous faire une confidence, je devais l'engager en tant que chroniqueuse. Je veux juste finir mon Il y, y a une raison. Je, je, oui, je vais vous la donner si vous me laissez terminer. Okay, allez je peux allez Merci. Donc je vous dis que euh, cette jeune Nadine Okumassou, qui, était, qui devait être engagée comme une des chroniqueuses euh, dans une de mes émissions sur Vox Africa, est tout sauf une terroriste. Son constat, son postulat de base, c'est que la démocratie, et que la, ou du moins la souveraineté du peuple, est confisquée par une élite aujourd'hui. Et c'est quelque chose sur lequel beaucoup de personnes, quelles que soient les tendances, peuvent s'entendre et peuvent concéder. Elle a fait partie de ceux qui ont dit qu'elle va manifester. Elle va manifester avec quoi Vous pensez qu'une Nadine Koumassoun, la petite que l'on voit là, allait venir avec des armes et tirer sur les gens Évidemment que non. Elle a exprimé son droit de manifester. Le problème, c'est qu'elle devenait très virulente sur les réseaux sociaux, en disant que c'est un dictateur, en disant etc., etc., en accumulant un certain nombre de propos. Et en réalité, elle est incarcérée aujourd'hui pour un crime de lèse-majesté. Et c'est pour ça que je dis, si on veut dire qu'on est dans un royaume, disons qu'on est dans un royaume. Que le président Patrice Talon, le président Ta Patrice, ou le président Talon Premier, si on dit ça et qu'il fait un travail sur le terrain du développement incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On sera en royauté, et donc face au roi, le roi, le roi de, de vie ou de mort sur ces sujets. Mais on n'a pas voté pour être en royauté. Et donc si on fait semblant d'être en démocratie, on se tient aux mesures qui, que sous-tend justement cette démocratie-là. Et je dis le président Patrice Talon est à la fois sur un terrain de développement qui fait du bénin. Moi je vous le dis je voyage tout le temps à l'extérieur et, et, et, et je la, reviens tout le temps à l'intérieur. Et quand, quand je oui, vais, quand vais à pas. la CEPA. mais justement, donc si la démocratie a besoin d'un bien-être, c'est pas simplement sur le développement matériel qu'il faut mettre l'accent, mais sur le développement humain. Sur si la démocratie a besoin d'un bien-être. On doit faire en sorte que la population ne se sente pas asphyxiée ou empêchée ou censurée dans sa façon de s'exprimer. Si la démocratie vous apportez de l'eau à mon moulin, si la démocratie a besoin d'un bien-être, bien on doit être dans une démarche de faire en sorte que tous les citoyens, quelle que soit leur sensibilité, puissent avoir la possibilité de s'exprimer. C'est exactement, vous voyez, vous me rejoignez, bientôt vous mais, allez être à ma place mais, ici. Mais, mais les citoyens s'expriment. Oui, qu et qu est qu est qu est quand qu ils s'expriment pour ne pas faire matin, Ils disent ce qui ne va pas. Vous savez la différence qu'il y a entre moi et d'autres quelque... Je vais voilà vous raison. la dire. Ça fait 20 ans que je mène un combat contre le néocolonialisme et pour la bonne gouvernance. Vous comprenez On m'a mis quatre fois en prison. Quand je ressors, je suis toujours plus fort. On m'a attaqué. De toutes parts. On a tout fait pour briser les miens, pour me briser. Je suis toujours plus fort parce que je fais partie de cette race d'Africains. Hein. Plus vous l'attaquez, plus je deviens fort. Et donc, aujourd'hui, je suis suivi par un, un certain nombre de gens en Afrique francophone et en, en, en, en diaspora. Et par rapport à cette situation, je pense que le régime comprend. Ça ne veut pas dire que ça sera éternel, mais que je ne suis pas une voix qui est là pour déstabiliser quoi que ce soit. Je suis une voix qui est faite pour qu'on améliore nos conditions de vie. Ça, c'est une réalité. Je ne suis pas venu. Je vais même vous faire une oui, confidence. Allez-y. Allez allez si je vous dis le nombre de personnes qui m'ont proposé, qui ont souhaité que je puisse déstabiliser ce pays, que je puisse, quand on dit déstabiliser ce pays, c'est tout faire pour eux, faire des mobilisations contre Patrice Talon, etc., Qu'est-ce que j'ai donné comme réponse Alors que c'était des sommes incroyables qui étaient proposées. Vous avez donné quoi On ce n'est pas Je ne les connais pas non plus. Les gens, Vous savez, les gens viennent, ils peuvent venir avec des faux noms, etc. Ils ne viennent pas avec la carte d'identité en disant « je m'appelle ceci, ma date de naissance, et cela ». Non. On veut que vous impliquiez, sérieusement. Non, non, non, non. C'est ce que j'ai pas besoin de pour ça. Vous comprenez Je le fais depuis toujours et je le ferai toujours. Et quelle est la réponse que vous leur avez donné je leur ai donné une réponse simple qui est « vous le voyez, je ne suis pas d'accord pour participer » à des mobilisations visant à déstabiliser un régime. Ça c'est très clair. En l'occurrence le Bénin, parce que quand on fait ça c'est un boomerang, ce que vous lancez vous revient. Et je précise quand moi je me mobilise pour justement secouer des régimes, je le fais parce que ces régimes, à, mon, à mes yeux, constituent des piliers de la France-Afrique. Je les fais dans certains pays, et on m'a dit pourquoi Kémy, tu ne fais pas ça au Bénin Parce que le Bénin n'est pas un pilier de la France-Afrique. J'ai beaucoup de critiques à faire sur le régime Patrice Talon. Je trouve que le régime, le, le régime Patrice Talon est encore trop proche d'un certain nombre d'Occidentaux. Mais dire que le régime Patrice Talon est un pilier de la France-Afrique, comme le président Raman Ouattara ou comme d'autres, ça serait de la, ou, comme le Togo, de Madame Rekem Adougou, ça serait de la malhonnêteté chronique. Et je n'aime pas la malhonnêteté. Il y a des choses à reprocher au président Patrice Talon, mais cela n'en fait pas partie. D'accord On a vu que le président Emmanuel Macron, Macron. un oui. mois plus tard, oui. a, félicité. A, a félicité le président. Cela sous-tend que ce n'était pas la volonté première du président Macron que le président Talon soit là. Donc on n'est pas bête, on n'est pas naïf. Mais je dis et je répète, je suis un critique constructif oui. du régime et je ne suis pas que dans une démarche de critiquer pour critiquer, nous proposons à notre micro-niveau, à notre petit niveau, un certain nombre de choses pour cri faire avancer cri la société. – Lorsque vous dites que vous n'êtes pas pour des, des manifestations visant à déstabiliser un pays ou le Bénèque, ah, oui, oui. Parce que vous ne rejoignez pas le, le gouvernement qui anticipe justement ce genre de manifestation Mais qui peut dégénérer Le, avec... le problème c'est qu'à force d'anticiper, on finit par être dans l'arbitraire et arrêter des gens qui ne sont pas forcément dans cette dynamique. Je l'ai dit depuis très longtemps. qu'il y a eu deux types de personnes qui s'opposent qui à ce régime. Il y a des gens qui s'opposent à ce régime parce qu'ils font partie d'une oligarchie à laquelle appartient Patrice Talon et qui se sentent désormais exclus euh, du, de, de la scène où ils peuvent prendre leur part de gâteau du siècle. Ça, c'est une bataille entre eux. Moi, je suis du peuple. Je ne suis pas euh, ces milliardaires-là. Qu'on soit clair, on sait pas. Maintenant, il y a de l'autre côté une autre partie qui est la partie majoritaire. Des gens que je vois tous les jours chez les émis de gens, parce que je, je vends leurs contacts, Chez les vendeurs d'arachides au bord de la route, chez les gens de manière générale. Moi, mon métier, c'est d'être proche du peuple. Mais ils quoi peu Et bien. ces gens-là disent que ça, ne... on a voté Talon, mais la direction que prend le Bénin actuellement ne va pas. Ça va sur les routes, ça va sur les infrastructures. Mais nous, on n'est pas bien. Nous, on se sent abandonnés. Nous, on est malheureux. Des jeunes qui nous disent, mais on n'a pas eu la sensation d'avoir été écoutés ou d'avoir été pris en considération lors du premier mandat de Patrice Talon. Et Patrice Talon lui-même, tardivement, a reconnu ce que nous disions depuis longtemps. en L'occurrence que la, la, la jeunesse a été mise de côté pendant ce premier régime, donc devant ce, ce, de, durant ce premier, premier mandat. mandat. Et donc, comprenons que, moi je le dis et je le répète, que le président Talon règle ses comptes avec euh, des anciens amis qui sont devenus des ennemis, etc. On est un petit peu dans la série d'Alas, je ne sais pas si vous, avez, vous êtes trop jeune pour connaître ça, mm -hmm. ou la série des feux de, Feu de l'amour, je ne sais pas si ça existe encore, quand j'étais petit je regardais ça, où il on on, y a des, des clashs organisés entre des gens d'une même caste, aujourd'hui je t'aime, demain je ne t'aime plus, après demain je t'aimerai, etc. Mais de l'autre côté... Il y a une partie de la population qui n'aime pas ce qui se passe là. Et elle est très nombreuse. Et c'est pour ça qu'on a des, des taux de participation records en termes de faiblesse qui sont enregistrés en ce qui concerne les processus électoraux. Qui ont, et ceux-ci ont émaillé le premier mandat de Patrice Talon. Ça ne va pas. Le peuple n'est pas bête. Les Béninons, on les surnomme les écureuils. J'aime pas ce terme. J'aime pas du tout ce terme. Pourquoi et Si un jour j'ai la possibilité. Parce que quand je vois de l'autre côté les Super Eagles, quand je vois de l'autre côté, côté les Lions, quand je vois ceci, quand je vois cela, je vois les éléphants. Nous, on est les écureuils. On sort de notre tanière. On regarde à gauche, à droite. Et si on a la possibilité, dès qu'on voit qu'il n'y a pas de danger, on va prendre notre noisette et on revient dans notre tanière. Ça sous-entend quoi, cette appellation Ça sous-entend que le peuple béninois est un peuple extrêmement intelligent, malin, mais prudent. Moi, je veux que cette prudence laisse place aussi au courage. Les deux ne sont pas antinomiques, mais il faut être capable d'être dans le dépassement. d'accord Et donc, le peuple béninois ne crie pas partout. Oui, nous ne sommes pas d'accord, mais il pense un certain nombre de choses. Ces choses-là, le président Patrice Talon les connaît parce qu'il est, comme d'autres de son régime que je connais, mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Il sait ce qui ne va pas. Et il a beau, ils ont beau engager un certain nombre de jeunes, parce qu'on sait comment ça marche, euh, pour qu'ils fassent la veille... Sur les réseaux sociaux, euh, qui puissent surveiller tout ce qui se dit autour du régime, etc. Il n'y a pas de problème, c'est la campagne, c'est la campagne de tous tout les présidents. Et qui faire fait la veille sur le continent, qui euh, s'il concerne euh, la démocratie, un certain nombre pas de pas choses. C'est pas la chose. Là, on parlait euh, de la veille euh, sur les réseaux sociaux. Voilà. La veille, c'est moi, je me déplace et je risque ma vie, quitte à aller en prison, en effet, euh, sur différents terrains d'opération, pour défendre les questions de souveraineté. Vous apportez encore de l'eau à mon moulin. Maintenant, pour terminer mon propos, et, et parce que je pense que c'est très important, parce que le président Patrice Talon est capable de, de, de, de voir ce qui ne va pas, il faut qu'il soit capable de faire un effort de transformation structurelle, de sa mise en application des principes démocratiques par rapport à notre pays. On n'exige ne, on pas une démocratie à l'occidentale, à la l'Arikiya Madougou, etc., etc. On exige une souveraineté populaire, c'est-à-dire que le peuple soit respecté pour ce qu'il est, pour son intégrité, pour son identité. D'accord Parce qu'un président n'est pas un maton de prison. Un président, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un quelqu qui montre la voie, mais qui prend soin, entre guillemets, de son troupeau. Et écoutez, Kikemi Seba, et, et quand vous avez dans un pays des terroristes, il faut quand même regarder la veille. C'est qui les terroristes C'est qui les terroristes, monsieur Enfin, il y a... Ah, vous vous mettez acteur... du temps pour répondre. Non, non, je ne mets pas du temps. Ah, <rire> c'est moi qui pose la question. Oui, aussi, mais, en vous fait. Mais, mais vous aussi. me posez des questions. Mais oui, non, vous non vous je suis répondre. dans mon rôle, c'est de vous poser ah, des questions. Vous préférez répondez, vous déresponsabiliser <rire> par rapport à la question parce que vous savez que vous n'avez pas de réponse. C'est vous qui répondez. officiellement. Je peux répondre Allez, je vais me poser une question. Vous avez dit qu'avec moi, ça ne serait pas simple. Vous avez prévenu. Officiellement, aujourd'hui, on parle. Si vous voulez, on le met en griffe des terroristes. Euh, des gens qui ont euh, qui auraient financé justement des actes. Comme Ricky Amadogo par bah, exemple. Des, des gens qui auraient... Mais vous avez la preuve qu'elle a financé des... C'est ce qu'elle dit. Que C'est ce que la justice, que la justice dit. Ah, la justice. la même justice qui arrête tout le monde, peut-être demain, là. Peut-être vous demain, là. Vous avez un collègue qui était à Bena Web TV, Ignace Sosou. Il a été incarcéré. On est en direct, donc je peux en parler. Euh, Ignace Sosou qui a été incarcéré. Il n'y a pas longtemps, elle était à votre place. Après, il a fait je ne sais combien de mois de prison. Vous, aujourd'hui, dites la justice, la justice. Si demain, vous dites quelque chose qui ne va pas dans le sens du régime, peut-être que vous serez incarcéré. Vous serez soulagé Je ne pense pas. Aujourd'hui, mmh. c'est de ça qu'on nous parle. Mmh. Les terroristes si vous voulez, oh, comment est-ce est que vous, vous analysez Est-ce que vous pensez que... parce que vous avez tendance quand même à défendre euh, ceux dont il s'agit Est-ce que vous n'ont qu véritablement rien à se vous pour vous avoir fait pour avoir fait de la prison à de multiples reprises pour mon combat politique, qu'aujourd'hui la justice en Afrique est instrumentalisée à des fins politiques. Je n'ai aucun problème à le dire. J'assume complètement qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en prison et qui, à mon sens, n'ont pas à l'être. J'assume complètement de surcroît que le président Patrice Talon a un tel bilan économique, infrastructurel, de manière générale, qu'il n'a pas besoin de bafouer les règles élémentaires des droits des Africains. Je ne dis pas des droits de l'homme parce que c'est une marque déposée très occidentalo-compatible, mais des droits des Africains de manière générale. Patrice Talon est quelqu'un qui, j'en suis convaincu, aime l'Afrique, aime son peuple, aime le Bénin. J'y arrive, j'ai dit aime, aime le Bénin. J'aimerais qu'il qu matérialise les choses en ce qui concerne son amour du peuple parce que pour l'instant, le peuple ne le sent pas en grande partie. Et quand on dit développer un pays, ce n'est pas développer la carrosserie pour que l'extérieur dise « Ah, on a une belle voiture ». C'est faire en sorte que le moteur aussi puisse rouler. C'est faire en sorte que le conducteur n'ait pas les bras coupés. Parce qu'un conducteur avec les bras coupés, la voiture risque d'être difficilement conduite. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je répète, Rekha Madougou, j'en suis convaincu, a voulu payer des manifestants euh, pour euh, qu'ils expriment leur mécontentement par rapport à ce qui se passe. Écoutez, elle a estimé qu'elle n'a qu'on euh, ne lui a pas reconnu sa possibilité et son droit à se présenter. On a dit oui, mais elle n'est pas membre d'un parti, elle n'a pas à le faire. C'est une question que j'aime poser. Le président Patrice Talon est membre de quel parti politique Il n'est porté pas la, la non, majorité politique. Non, non, non, on ne parle pas de portée. Vous avez très bien compris la Il question. Ma, ah, ma pardon, question la est, ma est très précise. Il est membre de quel Parti ouais, politique. Le, le Patrick avant, c'est vrai, n'est pas. On ah, ne sait pas. Il n'est pas, il pas un grand parti politique. Mao Klow. Mais euh, donc par rapport la, la, la, la loi, il, il, il, il, il, il n'existe si ne pas a, non plus. Il a deux grands partis qui portent sa candidature. Donc, ça, quand donc a, si a, la loi ne l'exige pas non plus, pourquoi vous voulez l'exiger pour Équateur? Ça, c'est le président qui l'a dit. Ah, maintenant c'est le président qui l'a dit après. Officiellement, vous avez ce plateau. Officiellement, c'est c'est la règle du parrainage qui a fait que Équateur n'a pas pu véritablement. Non, parce que la règle du parrainage, normalement, on parraine des partis. N'est-ce pas On parle des partis. être lors. Je, je peux terminer. Allez -y. Allez -y. Mais Rekha est venu euh, au nom du Parti des Démocrates. Ouais. Le Parti des Démocrates est un parti majeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je vous ai dit que je ne suis pas un grand, grand, grand, grand, grand fan aujourd'hui. Ça changera peut-être demain. Mais euh, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un, un parti euh, de l'opposition, un parti majeur de l'opposition, plus représentatif que le Parti FCB aujourd'hui de mon, de mon grand frère que j'aime énormément et je lui passe le bonjour, Paul Oumpe. D'accord pourquoi on a refusé de lui donner les parrainages Parce qu'on savait qu'elle avait des fonds peut-être trop importants qui auraient pu convaincre une grande partie de la population de voter pour elle. On est dans de la justice préventive. Et je dis faire ça aux yeux de tous. Le président Talon a un bilan sur un certain nombre de points suffisamment intéressant, même si ça, là aussi ça vaut matière à débat. Parce que Talon a, a, le président Patrice Talon a gagné une bataille des idées. Dire qu'il est le père du développement au Bénin. L'opposition a, a gagné une bataille des idées. Dire que c'est le pire dictateur qui existe. Eh bien, entre ces deux assertions revendiquées par ces deux camps, il y a un juste milieu. Le président Patrice Talon a continué un processus de réforme qui avait été engendré par l'opposition, ayant le courage de le dire. Sauf qu'on est dans, le, dans un monde où les gens voient ceux qui sont à la fin de la réalisation, pas ceux qui en sont mmh, début, à la base. base. C'est comme ça, le monde est cruel. De l'autre côté, quand on dit le président Patrice Talon est le pire autocrate, etc., il y a beaucoup d'autocrates en Afrique, j'en sais quelque chose puisqu'ils me persécutent et me combattent, d'accord Je sais que le président Patrice Talon n'est pas non plus le pire, mais je sais que ce qu'il fait actuellement au Bélin dépasse les limites de l'acceptable. Et quand on aime son pays, le président Patrice Talon a l'âge d'être mon père, on doit être capable de dire « Papa, ce qui se fait là ne va pas dans la bonne direction » parce que quand il y aura l'ère du bilan, les gens ne vont pas regarder simplement les routes construites, ne vont pas regarder simplement les immeubles, les buildings construits, ils vont regarder comment le peuple vécu. Parce que si vous brisez les jambes d'un peuple, il n'aura plus la possibilité de monter les escaliers dans les grands immeubles que vous construisez. Voilà la situation au-delà du Bénin, vous avez été en griffe Entre griffes Si vous étiez avec moi, ne serait-ce qu'une minute, vous ne diriez pas entre griffes Mise en prison, empêchée de manifester dans plusieurs pays. Mais depuis que vous êtes au Bénin, vous n'avez pas été inquiété. Vous êtes sûr j'ai été mis en garde à vue, j'ai été mis en garde à vue après mon expulsion, une expulsion anormale de Côte d'Ivoire, où j'étais venu faire une mobilisation contre le franc CFA. Le président Hassan Raman Ouattara a dit que j'étais une menace grave pour l'ordre public. Il m'a expulsé. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai passé une soirée en garde à vue. Le responsable de la DST était très sympathique avec moi, reconnaissons le Il a même dit qu'il appréciait mon combat, mais que c'était les ordres. Intéressant. Et le lendemain, j'étais convoqué chez monsieur le ministre de l'Intérieur Sakalafia. Et qu'est-ce que m'a dit le ministre de l'Intérieur, Sakalafi, en, en direct, on peut en parler Chez lui, euh, dans à son bureau. Dans son bureau, devant un certain nombre de gens, il m'a dit, si vous continuez, on sait que vous avez une grosse audience en Afrique francophone, mais le sujet n'est pas là, jeune homme. Si vous continuez à déranger nos partenaires économiques, les partenaires économiques du Bénin, nous allons restreindre le périmètre de vos libertés individuelles. Je l'ai dit il y a un certain nombre de temps, et je le redis, Aujourd'hui, ce sont les mots, les propos qu'il a énoncés, mot pour mot, à mon encontre. Et qu'est-ce que je lui ai répondu Je lui ai dit, cher aîné, je me bats pour vos enfants, je me bats pour vous, je me bats pour notre pays, je me bats pour l'Afrique, et donc personne ne m'empêchera de dire ce que je pense, et de faire ce que je pense, parce que je le fais pour nous autres. Quand je me bats contre le néocolonialisme français, je ne le fais pas contre des Africains, je le fais pour nous autres. Et donc les menaces qui sont faites contre un certain nombre de concitoyens on ne va pas me les faire sans que j'accepte cela. Mais depuis euh, qu'il a eu cette rencontre, est-ce que dans, dans la réalité, est-ce que vous avez. Est-ce que, été... est -ce que ce propos que j'ai énoncé, vous l'avez bien entendu Suite à cela, j'ai été interdit de rentrer dans trois ou quatre pays. Fait exceptionnel, je pense avoir fait quasiment tous les continents de la Terre, d'accord Et c'est la période Covid qui stabilise, sinon on continuera au moins une fois par mois à le faire. J'ai été empêché d'embarquer à partir de l'aéroport de Cotonou. Pour le Mali, où m'attendez un certain nombre de gens. Il y avait Pourquoi? une manifestation contre le néocolonialisme qui vous devait être effectuée. Comment Vous avez reproché quoi L'aéroport m'a dit les consignes qui ont été données par les autorités sont de ne pas me laisser embarquer. Lesquelles la, la autorités Béninoises Il faut interroger l'aéroport, parce que c'est eux qui avaient plus les éléments. Mais je pense que si on m'empêche d'embarquer à partir du Bénin, ce que les autorités béninoises étaient en accord avec les autorités maliennes. Donc dire qu'on ne me fait rien... Euh, euh, entre guillemets euh, au Bénin c'est de la malhonnêteté intellectuelle que de dire cela il y a évidemment une volonté de ne pas me laisser continuer à agrandir mon audience, ce qui ne marche pas parce qu'aujourd'hui à l'ère de la communication digitale, vous pouvez essayer de limiter les mouvements de quelqu'un je dis bien essayer, la personne peut être audible aux quatre coins du monde et c'est ce qui se passe aujourd'hui on est au plus audible que bon nombre de présidents euh, africains sur ces mêmes réseaux sociaux pour lesquels ils investissent des millions et pour lesquels on investit zéro centime Okay, vous parlez tout à l'heure de, de certains dirigeants africains. Mm -hmm. On sait euh, qu'il y a quelques années, c'est au Sénégal, on vous a, on vous a expliqué tout à fait. Lui, du Sénégal. Mm -hmm. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le Sénégal et, si possible, sur son président, Sall Alors, je vais commencer par la population. Euh, le Sénégal est le premier pays qui m'a accueilli dans mon retour à l'âge adulte vers l'Afrique. Quand j'étais jeune, j'allais très régulièrement au Bénin, j'allais très régulièrement en Afrique, surtout au Bénin. Et euh, une fois adulte. Je suis rentré en Afrique à 30 ans, d'accord Je suis né en France, je ne vais jamais le cacher, comme les enfants du Président d'ailleurs. Comme les enfants du Président d'ailleurs. Comme les enfants du Président, tout à fait. Oui, ça, ça vous gêne voilà. Ça me Très bien. Donc, euh, comme les enfants du Président et le Président qui vivait pendant très longtemps en France aussi. D'accord On le sait. Voilà. Vous ne l'avez pas rappelé, c'est pour ça que je le précise. <rire> et donc, par rapport à cette situation, lorsque je suis rentré en Afrique, j'ai commencé par le Sénégal, ça a été une adaptation pour des jeunes de la diaspora qui n'était pas simple au départ et qui, par la suite, quand j'ai réussi à faire mon trou, ça m'a permis de rentrer dans les médias, dans les plus gros médias de la place, sachant que le Sénégal est un hub médiatique. J'étais chroniqueur politique sur une grosse chaîne là-bas, la 2STV, et mon message sur le terrain du panafricanisme, de la souveraineté, a gagné en audience, en influence sur un certain nombre de points. J'étais en très bonne relation avant que j'engage mes campagnes de une mobilisation de terrain contre le néocolonialisme. Le président Macky Sall... Et le régime, tous les régimes du Sénégal, l'opposition comme le, le, le pouvoir parti au pouvoir, m'appréciait beaucoup. On me disait que j'étais quelqu'un qui avait un certain nombre de propos constructifs, des réflexions pertinentes euh, sur la, la société en Afrique. Et dès que j'ai commencé à mettre en application ce que je disais à la télévision, à travers mes mobilisations un peu partout sur le continent, là, on a franchi la ligne, entre guillemets, rouge, et euh, les autorités sénégalaises m'ont incarcéré. C'était euh, avant que le billet soit brûlé. C'était après bien, que le billet soit, soit brûlé. Après. Et qu'est-ce qui s'est passé La justice m'a donné raison, puisqu'elle ne m'a pas euh, condamné euh, à du faire, mais elle a compris avec pertinence que c'était un acte de violence symbolique, parce que je ne fais pas partie de ceux qui veulent casser pour casser. Quand je m'attaque à quelque chose, je le fais pour faire réfléchir. Vous voyez, je m'inspire beaucoup, même si je peux ne pas être d'accord avec certaines choses qu'ils font, mais les Greenpeace, les organisations comme celle-ci, parfois sont dans les actions spectaculaires, jamais pour faire mal aux gens mais pour alerter l'opinion publique. C'est la démarche qui est la mienne. Et c'est la démarche qui est la mienne aussi au Bénin, et qui est la mienne en Afrique. On m'a libéré, sous la pression populaire aussi, parce qu'un peu partout en Afrique francophone et dans la diaspora, les gens se sont mobilisés et ne trouvaient pas normal que, euh, alors que je menais une campagne depuis un an et demi, deux ans, que je finançais toutes les mobilisations, j'ai constitué avec mon ONG le front ICFA, personne ne trouvait normal qu'on m'incarcère de cette façon. On m'a expulsé quelques jours après, parce qu'ils ont estimé que je devenais beaucoup trop audible et beaucoup trop dangereux sur le sol. Et le motif officiel, c'est que Miseba est une menace beaucoup trop grave pour l'ordre public. Qu'est-ce qu'ils appellent trop grave Le simple fait d'élever les consciences sur la problématique du néocolonialisme dans une des capitales de la France-Afrique, qui est le Sénégal. Raison pour laquelle on m'a expulsé. Aujourd'hui... C'est de que... une des capitales de la France-Afrique aujourd'hui. Les Sénégalais, les premiers, mais mes amis euh, le frère Guimard Sagna, la représentante d'urgence pan Sénégal, Sénégal, Ndeye Babelso, et beaucoup d'autres gens vous le diront, que c'est malheureusement un pays où il y a à la fois une très grande résistance digne des Sénégalais, et de l'autre côté, euh, malheureusement, une très grande présence euh, de, de l'impérialisme français. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un scoop. Je veux dire. Il suffit juste de visiter Dakar. Et, et, vous venez de parler avec, de vos relation avec le peuple sénégalais, mmh. le président sénégalais, mmh. vous l'avez traité en 2017, traité qui beaucoup. faisait les basses besoins de la France africaine. C'est traité ou c'est un constat politique euh, Je ne sais pas, vous l'aviez dit. Et non, et je vous pose voilà. une question c'est traité ou c'est un constat politique cest dire qu'un président. Donc je vous réponds sous forme interrogative. Je ne pas si c'est. Vous l'aviez dit en ce sens. C'est un constat politique que beaucoup. Qu je vous le dis. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais ça sent pire. La présence française n'a jamais été aussi grande. Et j'insiste, faire un constat politique, il faut aussi qu'on fasse un effort. Un constat politique, ce n'est pas Donc c est, c est, c est, un jurier. C'est pas. un constat politique. C'est pas quand ça dérange un président qu'on doit dire que c'est une injure. Ça aussi, c'est trop facile, d'accord. Je ne suis pas quelqu'un qui me lève pour insulter des gens. Je dis les choses, je place des contextes. Si on sort les propos de leur contexte, c'est beaucoup plus compliqué en effet d'avoir une réflexion poussée, une réflexion de fond. Le constat politique aujourd'hui est que euh, le Sénégal, sur un certain nombre de points de son économie, est sous emprise d'un pays comme la France et d'un certain nombre de pays comme les autorités occidentales de manière générale. Le plan Sénégal émergent est en réalité un plan Sénégal de cooptation de ses ressources vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et ça, nous sommes très nombreux à le concéder, le constater, y compris un certain nombre de Sénégalais. Et nous disons simplement que le but n'est pas de créer <coughs> un nouveau département français. d'accord. Le Sénégal a été pendant très longtemps une des capitales de la France en Afrique. d'accord. Elle l'est encore aujourd'hui sous d'autres angles et d'une autre manière. Nous disons simplement le Sénégal a des ressources. Ils ont le droit de profiter de leurs ressources pour pouvoir se développer eux-mêmes et non pas que leurs ressources soient bradées à l'extérieur, que les dirigeants sénégalais s'enrichissent et que la population, elle, soit mise de côté et vive à certains Ce endroits que... en dessous du seuil de pauvreté, comme aujourd'hui de très nombreux Sénégalais. Ce qu'un des de autres a traité récemment de colonia virus, il s'agit de. de... De Guy et Sagna, mm -hmm. il a été secrétaire administratif du fond pour mm -hmm. une révolution anti-impérialiste mm -hmm. et mm -hmm. populaire. Il a dit ce que vous venez de dire, il a traité ça de colonial virus, avec... qui est un autre virus mm -hmm. qui, et qui est en train de, de déranger l'Afrique, mm -hmm. c'est-à-dire la dictature, le fait de s'éterniser au pouvoir, le fait d'envoyer les ressources du pays mm -hmm. euh, à l'étranger. Donc vous voyez qu'on est très nombreux à le dire. Non, c'est un constat. Lorsque vous constatez qu'au Sénégal, ce que vous aviez dénoncé il y a quelques années, ça continue, est-ce qu'après, vous ne vous dites pas que finalement, votre combat, ça ne pas Vous avez l'impression, vous avez vu les mobilisations qu'il y a eu ces derniers temps au Sénégal, vous avez vu les, les entreprises françaises mais les J'y J'arrive, j'arrive, j'arrive, si vous voulez que je développe, bien sûr. Allez, mm -hmm. Gloire à Dieu, Maouklo. <rire> euh, le Sénégal a connu des manifestations, les premières de l'histoire qui ont euh, attaqué autant de symboles des intérêts français. Il y a un journal que je méprise, qui n'est pas un journal euh, qu'il prétend être, qui aujourd'hui devient un journal de, de, de, de, de, la, de la gauche bourgeoise en tant que tel, en l'occurrence le journal Le Monde, euh, qui lui-même a concédé que les, mo les mobilisations récentes étaient le fruit d'un certain nombre d'événements politiques qui s'étaient déroulés auparavant. Le Monde est loin d'être un journal qui apprécie ce que je fais, d'accord Et c'est réciproque euh, mais ils ont concédé qu'il n'y aurait pas eu nos actions, il n'y aurait pas eu le travail d'urgence panafricaniste, le travail de, de, de guimard Sagna et du, du Front du FRAP mm -hmm. en tant que tel, et d'autres structures. Les mobilisations qu'on a eues auraient juste été des mobilisations son co. on n'en a pas été là. Il y a eu tout un, un décorum politique, toute une mise en contexte qui a été effectuée pour que la présence française comprenne que la jeunesse africaine au Sénégal et ailleurs est en train de prendre ses responsabilités. Donc non, non, non, je vous dirais, je vais vous faire un constat très fluide pour visiter mmh. tous ces pays. Jamais la prise de conscience en Afrique n'a été aussi importante vis-à-vis -vis des questions relatives à la souveraineté. Jamais. Et c'est pour ça qu'un président euh, Emmanuel Macron est en train de faire euh, euh, du, du, du, comment on dit, du bobaraba, d'accord, pour essayer de convaincre euh, les populations africaines que non, on n'est plus dans le néocolonialisme, on veut on veut vous écouter, on veut vous entendre, on veut une nouvelle façon de collaborer parce qu'ils se sentent aujourd'hui en danger comme jamais auparavant, ils le disent en filigrane. Et donc ce travail que l'on fait n'a jamais autant payé et je suis objectivement très fier de voir la prise de conscience à différents endroits de notre continent qui existe aujourd'hui, y compris dans la c'est là c'est c'est pardon, quand on s'indigne, on, on s'engage, dit-on euh, je crois, il y a euh, quelques années en arrière vous avez lancé euh, euh, un mouvement mm -hmm. balance ton hit acteur. Balance ton dit dit je, Non, je pense que là, vos fiches n'ont pas campagne, été bien rédigées. une campagne, lance, lance ton, balance ton dit, dit, ton dit acteur. Vos je, fiches n'ont pas été bien rédigées parce que je ne me souviens pas de ça. En enfin, fait, il y avait une campagne, balance ton, ton dit acteur, Mais que, oui, que, que oui, moi j'ai lu sur Twitter, sur votre page. Je, c est, c est je, je pense que. Qui, vous avez mal qui, qui, qui parle de mm -hmm. ce qu'il euh, faut dénoncer les dictateurs ceux-là qui pillent les mm -hmm. ressources euh, des pays africains. Mm -hmm. Aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique francophone, il mm -hmm. y a quand même un certain nombre de reproches. – C'est un, un euphémisme. – Qu'on peut faire euh, en ce qui concerne les systèmes qui sont en place et qui sont généralement appelés des systèmes mmh. démocratiques. Mmh. Et, et, et Quelle reproche vous faites à ces présidents dont certains sont taxés euh, de faire le jeu de, de la France euh, L'urgence panafricaniste, oui, certes. Mais quand on prend vous, Kémi Seba, mm -hmm. qu'est-ce que vous faites à ces peuples africains au-delà des, des mouvements Parce que par-ci, par-là, il y a des mouvements qui, qui s'organisent de façon intellectuelle. Qu'est-ce que vous faites pour une prise de conscience, mais, comme vous venez, mais, comme vous venez monsieur, de dire, vous le dire euh, Une formation idéologique, une sensibilisation sur les questions relatives à la souveraineté politique. Au droit des citoyens, d'accord à, à la bonne gouvernance, à la responsabilité du citoyen, illustré par notre phrase qui dit que ce que les élites ne font pas pour le peuple, le peuple doit le faire lui-même. Être capable de pousser les nôtres dans les secteurs vitaux comme l'entrepreneuriat, comme l'agriculture, des secteurs vitaux qui permettent aux citoyens de ne plus en temps attendre que le manioc tombe du ciel, mais qu'ils soient capables de le cultiver. Vous pensez que ça, ce n'est pas quelque chose que, qui est déjà énorme en ce qui concerne le terrain africain C'est ce que nous faisons partout. Si vous prenez la peine de suivre l'actualité de notre ONG Urgence pan notamment sur une page comme Instagram, mm -hmm. où vous verrez qu'à différents endroits du continent africain, on dépense sans compter financièrement pour que nos sections puissent se trouver dans la meilleure situation pour avancer sur ce point-là et fait, faire en sorte que les populations ne soient plus des populations en attente, mais des populations actrices de leur destin. Je connais très peu d'ONG qui sont capables de faire sur le continent africain ce que nous faisons sans l'aide de l'Occident. Ça, c'est quelque chose de très important à préciser. Et je dirais... Euh, parce que je pense que c'est le plus important. Parallèlement à cela, il faut aussi une formation idéologique et une formation politique sur ces questions. Quand j'anime mes émissions, moi je ne suis pas venu à la télé pour le show business. La télévision ne m'intéresse pas à la base. Je suis venu par accident. Je suis venu pour contribuer à faire de l'ingénierie sociale, pour faire en sorte que notre population se mobilise sur ces questions. Mais se mobilise pas uniquement dans le cadre de manifestations, mais se mobilise dans le cadre d'actions au quotidien. Quand je suis dans une démarche de créer des entreprises, des commerces, qui valorisent les produits locaux, qui font en sorte que ça puisse faire tourner l'économie des petits producteurs qui sont mis de côté à cause de grandes entreprises détenues par des non-Africains qui, partent pourtant, pour leur beurre sans que ça soit jamais remis en question par les responsables politiques béninois et africains, eh bien, euh, ça va dans le sens de rappeler qu'on est capable de s'en sortir par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour notre propre destinée. Donc, s'il y a des gens à qui on ne peut pas reprocher leur travail au quotidien pour ces populations, c'est bien nous. Et vous le considérez. Alors, Camille Seba, euh, l'anti, CFA, c'est aussi l'autre aspect de votre lutte depuis quelques L'anticolonialiste en Afrique. Voilà, Et dans le colonialisme, le franc CFA en fait partie. Il n'est pas le seul facteur, mais il en fait partie en effet. Alors, avec le temps, en tout cas, aujourd'hui, on mm -hmm. fait beaucoup plus donc, de... De, de l'écho, mm -hmm. à un moment donné, on s'est dit, tiens, le combat de, de Kemi est peut-être en train donc, de, de porter ses fruits. Mm -hmm. Mais euh, <rire> vos positions, justement, sur, sur l'écho, enfin, on poussé certaines personnes à dire, mais finalement, Kemi Seba, euh, il veut quoi, finalement L'écho, euh, quels sont vos griefs contre Vous, vous en faites partie de ces certaines personnes pas, pas forcément. Non, je, vous taquine. A, je, vous a, veut, je vous taquine. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai entendu beaucoup d'autres personnes qui ont compris ce que je disais, mais je vais leur expliquer maintenant. Vous savez, il y a deux sortes d'échos. Il y a l'écho de la CDAO qui était un projet qui, à la base, date des années 80, qui voulait qu'il y ait une monnaie commune en Afrique de l'Ouest, pays anglophone, lusophone, francophone, peu importe, une monnaie commune qui ait un taux de change flexible et qui soit arrimé un panier de devises pour s'adapter aux économies locales. D'accord Et qui ne soit plus arrimé à l'euro. À l'époque des années 80, il n'y pas encore l'euro, mais en tout cas, c'était à l'époque oui. au franc, puis ensuite à l'euro. Ce, ce qui est assez intéressant, c'est que ce projet est tombé en désuétude au cours du temps, parce que bien souvent, il y a des grands projets qui sont lancés, nos dirigeants pensent beaucoup plus à leurs intérêts personnels, malheureusement trop souvent, qu'aux intérêts collectifs. Et il a fallu que, euh, en 2017, il y ait des mobilisations qui soient faites, que j'ai financées de A à Z, que j'ai organisées avec mon équipe de A à Z, partout sur le continent, d'accord, au péril de nos libertés individuelles, pour que la question du français CFA puisse être remise au goût du jour. Parce qu'avant que... Avant que nous nous saisissions de ce problème. On avait les universitaires, les gens comme les Kako Nubuko, je vais y revenir après, il y a tellement à dire. Les Kako Nubuko et compagnie, qui faisaient leurs réunions dans leur cénacle. Personne ne comprenait ce qu'ils disaient. Personne ne suivait ce qu'ils disaient. Ils étaient complètement inaudibles vis-à-vis -vis de la masse. Qu'est-ce que nous avons fait On a pris cette thématique, on l'a dit... C'est dans un cadre beaucoup plus global. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas dire « si le franc CFA disparaît, l'Afrique va être libre ». Ceux qui disent ça sont des idiots congénitaux. C'est un des facteurs du changement. Un des facteurs. Mais il doit être pris dans un cadre beaucoup plus global, global. qui est la rupture vis-à-vis -vis du néocolonialisme. D'accord Et donc, nous avons organisé des manifestations contre la France-Afrique à l'intérieur desquelles se trouvaient des mobilisations contre le franc CFA. On a même invité, c'est des choses qui ont, que les gens ne disent pas, des personnes, des économistes. Le professeur Agbo très brillant économiste, euh, le professeur Mamadou Koulibaly, on a invité aussi la Nubukko. Mais ça, ils ne le disent pas. Parce que nous pensons que ce combat est un combat qui doit concerner tout le monde. C'est important de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé Ce combat a pris tellement d'ampleur qu'à un moment donné, les autorités se sont senties obligées de se prononcer. Et voyant qu'elles étaient en train de perdre le fil sur cette question, ils se sont dit « il faut qu'on fasse des changements cosmétiques ». La jeunesse africaine est en train de, de s'agiter, elle est en train de se mobiliser, elle a compris l'arnaque le, le, en tant que telle. Mais donc, on va enlever certains éléments. Ils ont enlevé les comptes d'opération, qui faisaient partie en effet de nos récriminations, soyons sincères. Ils ont enlevé les représentants euh, de la Banque de France à l'intérieur, ou du Trésor français à l'intérieur euh, de notre Banque centrale. Vous savez qu'aujourd'hui, comme disait Franz Fanon, pour noir masque blanc, on n'a pas besoin de mettre de représentants blancs dans nos banques centrales noires, pour que euh, euh, les représentants de la France ne soient plus présents. La coopération existe toujours, mais soit. Mais ils ont gardé l'élément le plus important, qui était le taux de change fixe, arrimé à l'euro. Parce que nous, nous dénoncions que le fait que la, le franc s'efface soit arrimé à l'euro, c'était une, une monnaie beaucoup trop forte pour nos, nos économies locales, et que cela anéantissait tout processus de compétitivité. Et d'ailleurs, la balance commerciale, à l'exception de la Côte d'Ivoire, mmh. des pays d'Afrique de la zone franc, est complètement déficitaire à cause de ce système-là. Il y avait une faiblesse des échanges entre les pays d'Afrique de la zone franc à cause de ce système-là. Eh bien, les autorités françaises ont dit, on va appeler cette monnaie éco. Donc, ils ont fait du piratage industriel. Ils ont volé le nom de la CDAO. Volé. Pour, en réalité, renommer le franc CFA parce que le nom franc CFA, ils, ils pensaient qu'en changeant uniquement le nom... Et en faisant quelques petits changements, ça allait aller. Ouais. Mais ils ont gardé l'arrimage à l'euro. Et tant que cet arrimage à l'euro sera présent, on aura toujours une monnaie qui avantagera les entreprises françaises, les entreprises occidentales, et qui désavantagera les Africains. Et c'est dans ce cadre-là, moi-même qui vous parle, que je vous dis ces choses-là, c'est dans ce cadre-là que nous dénonçons la monnaie éco d'Emmanuel Macron D'ailleurs, on dit souvent que c'est l'acronyme Emmanuel Emmanuel Ouattara. On comprend pourquoi il dit ça. Et nous encourageons, nous sommes du côté, j'ai rencontré un certain nombre de gens dans les pays environnants, du côté anglophone, des Nijia, du Nigeria ou du Ghana, des gens qui estiment qu'on doit être dans une nouvelle voie, rompre un peu plus sur ce terrain-là avec la France, le paternalisme français, et avoir une monnaie qui soit beaucoup plus adaptée à nos réalités. Alors, dans, dans, dans une de vos sorties médiatiques sur l'écho, vous avez dit, euh, l'écho est un énième manque de respect caractérisé de nos élites africaines à l'égard du, du peuple, du suppodrage, du vous voulez dire C'est du suppodrage, c'est euh, du mascara sur un coquard C'est comme si vous tabassez quelqu'un et après vous dites, plutôt que de laisser le guérir, vous mettez juste de la poudre à perle un pimpin sur le cocar en disant c'est bon ça va mieux alors Kemi Seba propose quel écho on vous l'a dit, je, en fait j'ai l'impression que parfois on, les gens n'écoutent pas suffisamment quand on parle de ces questions, c'est pour ça il faut qu'on se concentre on a dit le Nigeria et le Ghana ont proposé un écho qui serait, qui aurait un taux de change flexible et qui serait arrimé à un panier à devises. ce n'est pas Kemi Seba qui se lève pour dire ça il y a une feuille de route qui a été présentée par le Nigeria et le Ghana, d'accord, dans les réunions de la CDAO et on fait semblant qu'ils n'ont rien proposé, qu'ils n'ont rien dit. Et on fait semblant de se focaliser, comme aux états généraux de l'écho, on fait semblant de se focaliser sur le, la situation dans l'UMOA, en parlant de l'écho, version Macron-Ouattara. Je dis que c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Notre proposition est claire, taux de change flexible, arrimé à un panier de devise. On a compris qu'ils estiment qu'il faut que les critères de convergence soient réunis mmh. pour qu'il y ait une harmonisation des pays de la CDAO et des pays plus particulièrement de l'UMOA. Et ce qui fait que les pays de l'UMOA se sentent plus à l'aise de commencer leur réforme monétaire, c'est parce qu'ils ont déjà des critères de convergence qui sont communs, puisqu'ils sont déjà dans une zone commune qui est la zone franc. Eh bien, nous disons simplement que la stratégie de Macron c'est d'élargir la zone franc aux pays anglophones en disant que l'écho qu'il propose est beaucoup plus stable pour les pays de la CDAO que l'écho proposé par le Nigeria. Or, nous nous rangeons derrière le Nigeria et le Ghana qui ont montré qu'en termes de souveraineté ils sont quand même beaucoup plus libres et dignes des pays d'Afrique de l'UMOA. Alors, Camille Séba, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez également une casquette euh, d'entrepreneur ou d'homme d'affaires. Mais avant ça, on va on va revenir un peu à ce que Sergino disait tout à l'heure par rapport au tweet. Vous avez vous, vous aviez tweeté exactement ceci. Mm -hmm. euh, C'était en 2017. Mm « -hmm. Balance les adresses des biens immobiliers des didacteurs africains en Afrique ou en Occident obtenus sur le dos du peuple ». Alors, qu'est-ce que vous aviez mis Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde sait que Twitter, ce n'est pas moi qui gère ce compte-là, mais c'est pas On va essayer de parler pour les gens qui ont fait cette démarche-là, en disant simplement que je pense que, moi, ma page, c'est Facebook. Mon réseau principal, c'est Facebook. Twitter, c'est pas mon réseau. Non, je trouve que c'est un réseau objectivement très faible, mais il y a plein de gens qui ont mon image, mais ce n'est pas pour autant moi qui parle. Mais je vais quand même le dire, en ce qui concerne cette réalité, parce que ce propos est quelque chose dans lequel je me reconnais complètement. En vous disant qu'il y a des gens qui euh, aujourd'hui ont des fortunes acquises grâce à leur vie politique OK et qui euh, ont des biens immobiliers démesurés alors que leur peuple vit en dessous du seuil de pauvreté vous avez un exemple vous voulez qu'on commence à tous les citer Vous êtes sûr que ça va pas poser de problème non, les non, On, le, donner, des guinée on ouais. le voit, on le voit aujourd'hui, qui sont en Guinée équatoriale, que ce soit dans des pays comme le Sénégal, que ce soit au Cameroun, où la résidence du président camerounais aujourd'hui est en Suisse. Euh, principalement, euh, ils ont leurs hôtels privés à un certain nombre d'endroits. Pareil pour le Gabon. On peut faire une longue liste, si vous voulez. On peut faire semblant de ne pas savoir et découvrir ça ce matin. Mais tout le monde sait que bon nombre, la plupart, ceux qui ne sont pas arrivés au pouvoir en étant déjà milliardaires, le sont devenus en étant président de la République et malheureusement investis à l'extérieur. Il y en a qui sont avant de venir au pouvoir. Vous le connaissez, vous en connaissez ce, Celui euh, dont vous faites la talacou régulièrement, le président de la République, Patrice Talon, peut-être. <rire> voilà. Alors, mais, mais ça n'empêche pas, qui... ça n'empêche pas que ce dernier, euh, d'après ce que beaucoup de gens observent, d'accord, est euh, peut-être réussi à s'enrichir encore plus qu'il ne l'était avant, à la tête de l'État. Aujourd'hui, on est dans un pays où tout est privatisé, et que tous les secteurs d'activité sont contrôlés par une petite élite. Ça aussi, il faut qu'on soit capable de le dire. Donc parfois, être riche avant d'arriver au pouvoir n'empêche pas d'engranger de, encore des richesses une fois qu'on est à l'intérieur. Comme on dit apparemment en Afrique, le pouvoir est sucré. Et c'est Seba, certains observateurs de vos actions, que ce soit au Bénin ou en Afrique en général C'est qui euh, observateur. ces qui... observateurs Certains observateurs Mais lesquelles... ben, je ne peux pas citer de nom ah, ah, Ils ont peur, Ils ont peur de... que vous hum? critiquez beaucoup vous, avez, euh, vous êtes coutumier de violence verbale ah bon. Est-ce qu'on peut critiquer M -I Mais C'est -ce intér intéressant, violence verbale c'est selon quoi C'est quoi qu'on appelle violence verbale La vérité Parce que dans un royaume d'hypocrisie comme dirait le docteur Khalid Mohamed est traité, qualifié d'apôtre de la violence verbale, celui qui dit la vérité dans un royaume où la lâcheté règne, celui qui dit la vérité est considéré comme verbalement violent. Si c'est ça, être verbalement violent, alors j'ai aucun problème à l'être. Faut l'assumer Si être verbalement violent, c'est dire la vérité dans un royaume où la lâcheté prévaut et où le mensonge règne, j'ai aucun problème à dire que je n'ai pas envie d'être du côté des lâches. Mais la violence verbale, je parle toujours de manière très construite, de manière très structurée. J'attends depuis très longtemps, j'en ai même perdu ma montre à force d'attendre, des gens qui seront capables de me confronter en débat. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que ça arrivera. Est-ce qu'on peut critiquer Kémi Ça se fait tous les jours, des gens le font, d'autres m'en sens tous les jours, d'autres me critiquent. Ça ne m'empêche pas de dormir, ce n'est pas ça qui a rempli mon frigo. Alors Kémi on va à présent donc, euh, parler de vos activités économiques mm -hmm. parce que il faut le dire vous êtes aussi euh, entrepreneur homme d'affaires c'est vrai Home que homme d'affaires après... c'est un terme très particulier <rire> dans lequel je ne reconnais pas je suis un entrepreneur solidaire mm -hmm. ok un, un entrepreneur solidaire caché mm -hmm. après sous sous, sous la couverture de euh, de promotion je me, je me donc des, des, des produits euh, africains sous sous la lutte Les anti ou, voilà et tout bon aujourd'hui on, on veut bien savoir votre centre commercial et il a été donc euh, ouvert il y a plusieurs mois déjà à Cotonou et quel bilan vous faites déjà je, donc déjà je me cache de rien un, vous doutiez que j'allais revenir sur le début de votre propos, je me cache de rien je suis un entrepreneur solidaire si je voulais être un homme d'affaires, sincèrement c'est pas au Bénin que j'ai ouvert parce qu'il y a des tas d'endroits où j'aurais pu me faire des sommes incroyables, d'accord en ce qui concerne le terrain des affaires qui m'ont été proposées dans ce monde mais j'ai refusé parce que je veux faire la valorisation de nos produits locaux. C'est ce que j'avais annoncé en 2017, et je suis quelqu'un qui dit toujours ce qu'il fait. J'avais organisé la première journée de valorisation des produits locaux au Bélin, d'accord Et suite à cela, les gens ont dit « Ah, Kémy, il dit qu'il va faire, qu'il va valoriser. » J'ai dit « C'est mal de me connaître. » Et donc, j'ai réuni les ressources nécessaires pour le faire. J'ai lancé dans un premier temps le centre Panaf, qui était à étoile Rouge, et j'ai eu la possibilité d'agrandir, d'accord cet espace est faire maintenant le centre commercial Afro, du côté de Béjromédé, à d'accord et à multiplier les offres commerciales. Et je vais vous dire les choses qui me touchent et que les observateurs peuvent concéder et constater. Il y a beaucoup de journalistes qui sont passés. Le premier mois, était malgré le mois de Ramadan, était un mois très animé. Et le bilan qu'on a lors de ce premier mois est supérieur à ce qu'on a eu quasiment euh, durant les un an et demi de Centre Panave. Ce qui montre aussi que parfois c'est une question de formatage de contexte, d'accord, et de place. Cet espace-là est accessible. Cet espace-là multiplie les offres commerciales. Et je pense que c'est ce qui fait que des gens de différentes couches sociales se sentent Allez chez nous. Vous êtes entrepreneur solidaire, mais vous ne faites pas forcément du social. Est-ce que le, oh, est-ce que vous, vous êtes sûr? Enfin, votre centre, j'ai jamais venu, Votre centre, mm -hmm. est-ce que en termes de, de pouvoir d'achat, est-ce que c'est est, est vraiment accessible? Parce que après, bien. quand on parle de, de promotion des produits locaux, il faut quand même donner la possibilité à tous les béninois, en tout cas, à répondre, tous les africains, voilà, de venir de répondre Je vais vous répondre avec le sourire. Vous avez déjà mis les pieds dans mon centre? Non, sinon vous ne poseriez pas cette question parce que... Justement, la question n'est pas pour moi forcément, mais pour, pour tous ceux, ceux qui nous suivent. Mais il n'empêche que vous n'avez jamais mis les pieds dans mon centre. Et donc je vous réponds quand même mm. en vous disant que les prix sont extrêmement abordables. Mm. On a des gens de toutes catégories sociales Et c'est ça ma plus grande victoire, qui viennent acheter au CCA, au centre commercial afro. C'est ma plus belle victoire. Mm. Après, et de l'autre côté, mm. parce que vous avez dit vous ne faites pas dans le social. Si, si, parce que je ne connais pas d'entreprise africaine. Béninoises et africaines mm. Qui sont capables de mettre autant En de bonnes conditions Les producteurs locaux On a une affluence record des producteurs locaux Qui ont compris qu'il y a des gens qui enfin les écoutent Et veulent faire en sorte qu'ils puissent gagner Parce que pendant trop longtemps Les nôtres là, dès qu'on a un petit peu d'argent Dès qu'on a des beaux costumes comme mon très cher frère <rire> D'accord <rire> Vous très bien mais le sien est mieux Et, et, et qui euh, euh, Dès qu'on a un petit peu de moyens on va aller dans un, dans un centre commercial le plus grand de notre pays qui est dirigé par des noms béninois parce qu'on est content de montrer qu'on est capable d'acheter chez les yovo mais on discrimine des producteurs locaux, nous autres et bien j'ai pris cette responsabilité de dire arrêtons de nous comporter comme les sous-hommes de l'humanité un peuple est respecté en fonction de ce qu'il est capable de valoriser de son propre patrimoine valorisons chez nous et avançons dire cela ne signifie pas que je suis anti yovo ou anti-ceci ou anti-cela, qu'on soit très clair mais je dis Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est temps d'honorer les nôtres d'abord, c'est ce que nous avons fait. Les tarifs, tout le monde remarque que euh, dans, au CCA, au centre commercial, certains ont dit, mais c vos prix sont trop bas. Je fais non ils sont pas trop bas. Ils sont accessibles au peuple c'est la réalité qui est la mienne, c'est ma fierté. Est-ce que vous avez une manière de, euh, de mesurer justement la prise de conscience Parce que, ok, les gens peuvent venir, on, on achète, il y a l'affluence, mais derrière, parce qu'il y a un message que le centre passe. passe. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ce, que ce message passe mais Écoutez, en tout cas, je fais partie des, des rares PDG et chefs d'entreprise qui euh, sont proches de leurs clients. Donc, euh, dès que j'en ai la possibilité, ce n'est pas tout le temps, parce que j'ai aussi beaucoup mmh. d'autres secteurs d'activité à gérer, mais dès que j'en ai la possibilité, je suis... Euh, au contact de mes clients, je parle avec eux tous les jours, d'accord Tous les jours, tous les soirs, je fais des journées, je commence à 9h, je finis à 23h. Euh, donc je peux vous assurer que je suis proche des biens, vous comprenez Et dans le retour que j'ai des gens, il y a beaucoup de gens qui font de la consommation consciente. qui ne le font pas pour parce qu'ils estiment que oh, le centre commercial est beau, non. Ils le font parce qu'ils savent qu'en le faisant, ils agissent en tant qu'Africains conscients qui font tourner une économie locale qui ne bénéficie pas, qu'on soit très clair, qu'à Kemiseba qui bénéficie en priorité aux producteurs locaux. Parce que si je vous disais les marges qu'ont nos producteurs locaux, je pense que vous direz que Kemiseba vraiment, c'est un mais, entrepreneur social. Mais au-delà des, des marges, au-delà de ce qu'il faut consommer, mmh. des produits de chez nous, mmh. ceux-là qui vont dans les, les endroits, les espaces où vous appelez en griffe chez les c'est ils exigent la qualité. Maintenant, Parce que chez les Africains, il n'y a pas la qualité c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. La qualité, maintenant, la qualité, pour eux, c'est dans ces grandes surfaces-là. Et parfois, ce sont des... Pour vous. Non, pour la plupart. Moi, je n'ai pas... C'est cette bourse des grandes surfaces. Donc, je dis, pour eux, la qualité, ça se retrouve dans les grandes surfaces. Et ces personnes-là, c'est des gens, souvent des gens comme vous, et qui vont dans beaucoup d'autres pays, et qui connaissent des produits, qui savent que la qualité, c'est tel produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait on a nos producteurs locaux, c'est ce que je dis pour que ces derniers également, vous leurs savez, produits soient des produits de qualité je vais vous dire une chose, c est, c est, sur, 500, le sur 500 si, la produit, si, pardon, si le, les produits sont des produits de qualité, on n'a pas à forcer les gens d'aller payer, ils iront spontanément vous, payer. Vous savez très bien que ça serait de la malhonnêteté que de dix, résumer la situation en disant, chez les Yovo c'est la qualité chez nous c'est pas la qualité, il faut arrêter de mentir c'est pas vrai, il y a aussi un complexe en se disant, allez acheter ces Yovo, tout ce que fait les Yovo est bien, quand c'est nous, c'est bâclé c'est ce que sous-tend quelque part la question que vous posez. Je ne dis pas que vous la pensez foncièrement, mais c'est ce que sous-tend votre question. Et moi, je vous dis qu'on a chez nous des gens qui produisent de qualité. Moi, sur 3 4000 4 000, 5 000 euh, que produits que je reçois, il y a peut-être la moitié que je renvoie en disant, « Non, ça, vous devez faire un effort dans l'emballage. Vous devez faire un effort pour la conservation. Vous devez faire un effort sur ci, si, ça, ça, etc. » Parce qu'on doit être exigeant avec nous-mêmes. Mais être exigeant avec nous-mêmes, c'est aussi faire preuve de patience. D'accord parce que même si on n'a pas le même emballage, même si on n'a pas le, le, le, le, le, le même cadre euh, chaleureux que ont peut-être les produits gérés par les Yovo, ils n'en demeurent pas moins qu'à la fin. Quand on consomme chez nous, ça reste dans une économie nationale. Quand on consomme chez eux, ça sort de notre économie. On est déjà des pays pauvres et on veut continuer en enrichir des gens qui ne sont pas de notre patrimoine. C'est quelque chose, je vous le dis, et je ne vous vise pas en oui. disant cela, qu'on soit très clair, oui, c'est quelque chose qui pose problème. Sankara disait qu'on ne peut pas respecter un peuple qui n'est pas capable de valoriser sa propre production. La, la Donc la responsabilité est citoyenne en priorité. Je, je vais systématiser. schématiser, c'est le père de famille qui donne l'exemple. Quand, quand, par exemple, le père de famille que je considère comme nos dirigeants, quand ils sont malades, ils vont se soigner Exactement. Va, en Europe. Tout à fait. Ils vont ailleurs. Maintenant, la preuve, c'est que ceux-là, mm -hmm. ils ne... Je ne suis pas sûr su qu'ils consomment... Euh, c'est pour ça qu'on dit que le, le poisson paie pourri par la tête. Et c'est pour ça que vous voyez mener ce combat depuis un certain nombre d'années contre les élites africaines, quel qu'en soit le prix à payer. Parce que ça ne va pas dans le bon sens. Parce que ce sont des élites qui sont dans un processus d'aliénation. Aliénation, Alienation, être étranger à soi-même. C'est ce qu'on voit. Et donc j'ai l'impression à travers votre question que vous avez presque failli réussir à dire au président Patrice Talon qu'il faut faire un effort de consommer local plutôt qu'extérieur. Non, oui, je, je n'ai pas de problème. On va finir cette émission, mais avant... il Je a que même pas commencé. Il y a une question. Depuis que vous êtes au Bénin, en tout cas, depuis que vous êtes devenu très très présent au Bénin, vous avez fait plusieurs actions. Le centre commercial Afro en fait partie. Il y a eu cette initiative de microcrédit. Voilà. Et tout le temps, on a vu quand même un... Beaucoup d'hommes, particulièrement un. Mm -hmm. Je veux parler de Kamal Raji mm -hmm. qui a été donc euh, à vos côtés, mm -hmm. euh, mais depuis quelques mois, mm -hmm. en tout cas pour ce qu'on voit, mm -hmm. on sent un peu de distance entre mm -hmm. vous, les prises de position et tout. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe <rire> concrètement beaucoup. avec Kamal Raji J'aime beaucoup Kamal Raji, mon petit frère, que j'aime profondément. C'est mon cadet. La première personne qui m'a accueilli avec la famille Dja quand je suis arrivé adulte au Bénin C'était le petit frère Kamal Radji A l'époque je n'étais pas encore aussi connu Lui a à une époque où il était beaucoup plus à la tendance sur le terrain d'islam C'est quelqu'un dont je me suis pris d'affection Le temps a passé Quand nous avons monté fin 2015 avec beaucoup d'autres personnes l'ONG urgence panafricaniste J'ai ouvert des antennes à différents endroits naturellement au Bénin, l'antenne pour moi revenait à mon petit frère Kamal. Parce qu'on n'était pas dans des questions de réflexion sur le terrain local, politique. On était dans une vision globale. Le frère Kamal Raji est quelqu'un qui aime profondément l'Afrique. Celui qui vous dit le contraire n'est pas honnête. Il est arrivé après que euh, la vie politique béninoise prenant l'importance qu'elle prenait, moi j'étais sur différents théâtres d'opération. Mais lui était la plupart du temps ici. Et euh, j'étais aussi toujours ici, hein, puisque c'était depuis que je suis rentré. Il a commencé à se prononcer de plus en plus pour le régime. Parce qu'il estime que le régime va dans le sens de ce qui est bon pour lui, de sa vision, de ses intérêts, et vice-versa, etc. Bon. Je ne me suis jamais prononcé, je n'ai jamais critiqué le petit frère. Je pourrais largement le faire. Aurais pouvoir. pouvoir Attendez, j'arrive. Parce que je pense que la diversité d'opinions ne signifie pas la division et c'est le message que j'essaie de vous donner depuis le début de cette émission je, suis, je, ne, serai, je ne serai jamais un chanteur d'Atalakou jamais vis-à-vis -vis du régime de ce régime là ou de tous les autres il n'y a que Dieu qui est fort pour moi il n'y a que Dieu qui est grand je n'ai peur que de lui donc quand je vois quelque chose qui est bien j'ai aucun problème à dire le président Patrice Talon a fait quelque chose d'exceptionnel sur ce terrain là quand je vois quelque chose qui est mal, j'ai aucun problème à dire que ce qui est fait là est extrêmement mal. Peut-être que le petit frère est dans un autre positionnement, qu'il a d'autres intérêts, d'autres objectifs, c'est sa réalité. Mais si j'ai quelque chose à dire à Kamal Rachi, je ne lui dirai pas devant les caméras. Je lui dirai en off, en tant que grand frère vis-à-vis -vis de mon petit frère, parce que je l'aime en tant que petit frère, et que je suis certain que même si pour moi, sa ligne là n'est pas la ligne que j'emprunte, très clairement, très clairement, les, les... il, il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un qui aime l'Afrique et on a besoin en ce e siècle quelles que soient leurs orientations politiques de gens qui aiment l'Afrique les, les, les, les internautes ont envie de, de savoir les, les bribes de ce que vous voulez lui dire parce que c'est pas sûr. qui qu je, seront je, là je, quand, je, quand je, je pense que je vous ai déjà c'est ça mais médiatiser ce que vous allez lui dire non non, non non non mais mais mais est-ce qu'il finalement, finalement, est toujours avec vous est-ce que vos lignes sont toujours ça fait un bout de temps qu'il n'est plus dans l'urgence panafricaniste mais je précise une chose. La porte n'est absolument pas fermée. La seconde où il veut... Euh, Revenir. Euh, vous savez, même dire qu'il n'est plus, je dis qu'il n'est plus physiquement. Dire qu'il n'est plus physiquement ne veut pas dire qu'il n'est plus dans son esprit et dans son âme. Il est panafricaniste jusqu'à la fin de ses jours, hein, le frère Kamal. Quand il disait en étant beaucoup plus jeune... Euh, il avait toujours les cheveux là. Mais en étant beaucoup plus jeune, il disait assume ta jeunesse. C'était un message pour l'Afrique, dans sa globalité. C'était du panafricanisme d'une certaine façon sur le terrain artistique. Il faut qu'on apprenne à Concilier nos désaccords, et donc il n'est plus là physiquement. Et objectivement, dans le cadre de nos activités, sa présence n'est en plus pas forcément nécessaire. Mais à la seconde où il me dit grand frère, j'ai besoin qu'on fasse ça ensemble, etc. Mais pourquoi vous voulez que je ne sois pas là Parce que les, les, les pro-talons, c'est pas pour ça que je vais m'opposer. J'ai plein de gens que je connais qui sont des amis proches. laisse moi, donc, vous non, non, pro laisse -moi terminer s'il vous, vous, vous confirmez. A vous savez lire sur les réseaux sociaux, comme il vous l'a dit personnellement, non, mais vous savez. Peut-être qu'il faut lui prêter vos lunettes parce qu'il n'a pas vu les, les, les déclarations. Non, il n'a pas besoin de mes lunettes. Il n'a pas besoin de mes lunettes. Ah mais après, les déclarations, d'accord, quand on le dit euh, directement et personnellement. Moi, je vous autre dis autre simplement autre que c'est quelqu'un, tout le monde le sait, qu'il est très proche du régime. C'est son droit, d'accord Et moi, j'estime qu'en tant que libre penseur, je dois être dans une équidistance entre les diverses forces politiques en présence. C'est pour ça que je dis et je répète, ça tandis dit Seba est centriste, ça m'a fait beaucoup rire. Mon seul centre de gravité, c'est le peuple. Les seuls intérêts, en termes de médiation politique, qui sont les miennes, mes seuls intérêts, c'est d'être un relais de ce que j'entends au quotidien. Des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir mon exposition en Afrique et sur la scène internationale. Ce sont ça, mes seules réalités. Et donc, je ne peux pas faire la coup pour le régime, jamais. Mais je peux dire, ça c'est bien ça c'est moins bien. Je ne pourrais jamais faire la talacou pour l'opposition en disant vous avez ça, raison, surtout je dirais toujours ça c'est bien, ça c'est moins bien. C'est ça, un citoyen qui réfléchit, qui est dans une dynamique constructive. Voilà. Et le petit frère euh, j'allais dire, non non, pas, pas, pas, <rire> euh, Le président Patrice Talon, c'est une chose, mais le petit frère Kamal Raji il a sa réalité. Je suis convaincu qu'on se rejoindra. On, qu On se rejoindra, excusez-moi, le moment venu sur des sujets euh, extra-nationaux. À l'heure actuelle, Dire qu'on serait opposé, ce serait dire que, que, euh, que, que Kémy que Seba est de l'opposition et que Kamal Raji est du parti au pouvoir. Moi, je pense que Kamal est très proche du pouvoir, mais moi, je ne suis ni du pouvoir, ni de l'opposition. Je m'oppose à l'injustice. Vous êtes centriste Non, parce que le centre, ça devrait dire que je suis au centre toujours pour être au centre. Non, je vous ai dit qu'il y a des fois ce que dit le président, et c'est profond. Il y a ce qu'il fait. En termes de développement, on parlait tout à l'heure de la culture c'est tellement vital en Afrique, en ce 21e siècle. Ce fait, c'est puissant et c'est important. Il y a quelqu'un que j'aime profondément dans le régime, M. Biotchané. C'est votre a... ami Non, je n'ai pas énormément. dit que c'est mon ami, j'ai dit que c'est quelqu'un que j'aime énormément. J'aime ouais. sa carrière, j'aime son parcours, j'aime l'homme qu'il est. D'accord Il y a des gens dans le régime que j'aime beaucoup. Il y a des gens dans l'opposition aussi que j'aime beaucoup. J'ai le droit de le dire. Je suis un Béninois. Je ne suis pas d'une partie du pays ou d'une autre partie. Je ne suis pas d'un camp politique ou d'un autre camp. Je suis pour le peuple béninois, tohénigan. C'est la seule chose qui m'intéresse. Comme nous, à Béniweb TV aussi. Ben, si ça nous intéresse, vous n'aurez pas <rire> la prochaine fois dans les <rire> questions liées au régime. C'est voilà. pour le peuple. <rire> Alors, comme il bas, on, je le disais tantôt, on va, on va finir. Qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin J'ai à dire ce que les élites ne font pas pour le peuple. Le peuple doit le faire lui-même. On a insisté très récemment, je voulais juste rebondir dessus, on assiste à la mise en place des, du... Sommet de la transition du Français FA à l'écho. Et il se passe comme processus historique la même chose qui s'est passée dans les mobilisations contre la colonisation ou pour les droits civiques aux États-Unis. On a toujours des éléments, entre guillemets, radicaux qui mobilisent les masses, qui sont audibles du peuple parce qu'ils sont les relais de leur souffrance. Ils touchent le grand public. Et quand le système oppresseur comprend que s'il n'est pas capable de réguler ces mobilisations, l'histoire va lui échapper, il place à la tête de ces contestations des nègres modérés, d'accord Extrêmement modérés, conciliants, à qui il donne des titres pour pouvoir acheter leur conscience, pour ralentir la cadence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec un brillant économiste pourtant, macroéconomiste, Kakonoboko. Mmh. Kakonoboko est un, un économiste qui fait partie, comme le professeur Agbou et d'autres, des plus brillants de sa génération. Mais circonscrire si alors que nous avons été ceux qui avons mis dans la rue cette question du franc CFA en Afrique, d'accord, dans la diaspora, circonscrire la réalité du franc CFA à un seul, simple cadre de débat euh, monétaire entre des insous, strauss qui sont aussi conviés, euh, l'amoureux de la chair euh, noire, dans le cadre du viol, et euh, les, les, les, les. entre eux, entre savants, vous avez dit quoi Non, on a dit c'est vous. Vous. Ah, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous avez vu, vous avez vu on, en est, on, a, on en est à avoir peur. On en est à avoir peur, de, peur de ce que des... des, des, des, des, des des agresseurs de, de, de notre peuple euh, peuvent penser de nous quand on dit la vérité sur eux. Il faut vraiment qu'on se décolonise l'esprit. Et donc je termine mon propos en disant mmh. que dans la ligne qui est la nôtre, dans l'orientation qui est la nôtre, nous pensons que ce débat est un débat sur le néocolonialisme à l'intérieur duquel se trouve la question technique monétaire, qui en effet doit être relevée par les spécialistes de cette question, mais les spécialistes de cette question ne peuvent pas fermer la porte à ceux qui ont fait en sorte que le débat international prenne cette ampleur. Et je salue ma grande sœur, que j'aime énormément, Nathalie Yam, d'accord, parce qu'il euh, y a une époque, j'étais seul sur la ligne de front avec mon équipe. Aujourd'hui, la ligne de front se démultiplie et ça permet que les coups soient beaucoup mieux amortis. Donc on continue, on avance, on s'arrêtera jamais. Chers amis, internautes, merci d'avoir été là. Nous avons reçu, vous l'avez constaté, Kemi Seba. Je rappelle qu'il est le président de l'ONG Urgence panafricaniste, initiateur du Front anticolonialisme français en Afrique, Front anti-CFA. Il est également le promoteur du Centre commercial afro-chroniqueur politique et essayiste. Avec lui, nous avons parlé de l'actualité sociopolitique au, au Bénin. On a parlé de l'Afrique, en général, vous connaissez sa lutte, anti-dictacteur ou anti-dictactu. Voilà, on en a parlé également. Et après, il nous a également parlé de ses de activités professionnelles, surtout en ce qui concerne le centre commercial Afro. Merci d'avoir été là. Je rappelle, j'ai été euh, sur cette émission avec euh, Sergino Locosu. Sergino, merci. Alors, chers amis et tenaute, à dimanche prochain. Merci.